Bonjour à vous qui croyez à l'avenir, c'est la fin d'un système, c'est la chute de l'économie, c'est la fin de l'argent, du dollar, de l'euro, du yen. On va tous mourir, on va tous crever de faim, c'est la fin du monde, autant de phrases extraordinaires que vous entendez sans varier sur le web. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une vidéo concernant l'économie, votre économie. L'histoire est pleine d'empires qui se sont écroulés, certains se sont relevés, d'autres non, certains ont totalement disparu. Il y avait en général des signes précurseurs avant la tombée de chaque empire. Mais nous sommes tous traumatisés par l'histoire en vérité. Alors une vraie question s'impose en ce moment. Est-ce que l'euro va s'écrouler Est-ce que vos économies, tout ce que vous avez, vont vous être spoliés Qu'en est-il de l'immobilier, de la bourse, dans les années à venir Et si vous deviez investir, maintenant, quel serait le plus sûr pour certains, spolier leurs économies, leurs propriétés, c'est pas si loin. Pour d'autres, ça paraît être de la science-fiction. Mais n'empêche que l'inquiétude existe vraiment et que les vidéos sur le web cartonnent à ce niveau-là. Alors que dit l'univers à ce niveau Que dit l'univers à ce sujet Est-ce que réellement l'économie va s'écrouler Pour ceux qui ne me connaissent pas,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 Pour en revenir à notre sujet, on va commencer par l'euro. Est-ce que l'euro va disparaître dans les années à venir Aussi étonnant que cela soit, la première carte qui m'est sortie sur cette question, c'est la bénédiction. Dans un avenir relativement proche, une, va, une femme va commencer à stresser et va ouvrir des opportunités, donc va vouloir développer et réorganiser, et on parle de l'euro. Hein. C'est vrai que nous sommes en train de traverser une crise, mais face à ces difficultés, il y aura une réorganisation. Donc le principe ne sera pas d'en finir avec l'euro, mais plutôt de le développer. De réorganiser l'euro et l'Europe, c'est indissociable. Et pour y voir plus clair, j'ai posé une autre question. La question plus simplement à l'univers. Parce que pour avoir des réponses simples, il faut savoir poser des questions de façon simple. Est-ce que nous allons continuer à pouvoir payer en euros dans les cinq ans à venir Et effectivement, il y aura des difficultés. On l'a redit, mais je ne vois pas l'arrêt de l'euro. Je ne sais pas pourquoi on me parle de mensonge, pour retrouver un équilibre. Donc apparemment, il va y avoir un arrangement pour qu'on puisse retrouver un équilibre et garder l'euro et retrouver une certaine stabilité. Grâce ou pas, chacun avec ses convictions, à un homme et à une femme qui vont beaucoup stresser et mettre beaucoup d'énergie à commencer de nouvelles collaborations, cela permettra de sauver l'euro. Concernant les nouvelles collaborations, je vais en parler plus loin. C'est en rapport avec l'Europe. Est-ce que l'euro va perdre beaucoup de sa valeur dans les années à venir Du coup, effectivement, au début, l'euro baissera. en pleine baisse, hein, fortement. Mais grâce justement à la réorganisation que va faire cette femme pour protéger l'Europe et l'euro, l'euro va remonter. Ils seront obligés de collaborer avec un homme duquel l'Europe voulait totalement se couper pour sauver l'euro et l'économie européenne. Une autre question, c'est est-ce que la France va continuer à faire partie de l'Europe Puisque l'euro l'Europe, c'est les mêmes questions. La France essaye de garder une stabilité. Et l'Europe stresse et va se réorganiser pour pouvoir maintenir une stabilité. J'ai un nouveau contrat avec un nouveau pays. Une nouvelle collaboration avec un nouveau pays. Et j'en ai un autre qui voudra devenir indépendant pour se protéger. Donc, quitter l'Europe. Donc en fait, l'Europe n'est pas figée, c'est pas Europe ou pas Europe. C'est plutôt une réorganisation au fur et à mesure pour essayer de garder un certain équilibre, avec notamment un pays qui va rentrer d'un côté et un autre qui va sortir. Le pays qui va quitter l'Europe, c'est un pays qui est dirigé par une femme, en tout cas au moment où il sortira, il sera dirigé par une femme. C'est un pays qui a beaucoup de difficultés, qui sera obligé de se protéger, de redevenir indépendant par choix, enfin qui va choisir de devenir indépendant. Et je vois une femme comme dirigeante. Ce sera vers la fin 2024. Quant au prochain pays qui rentre dans l'Europe, un pays qui a des difficultés matérielles, qui voudra réussir et mettre de l'énergie à évoluer, à développer, à se développer au niveau économique, et pour cela, il se réorganisera, pour se développer rapidement, il aura besoin de l'Europe. Et là, ce sera environ, pareil, au printemps, été 2024 environ. Donc on va dans l'année 2024. Et est-ce que vos économies vont être spoliées Parce que c'est quand même important. Est-ce que tout ce que vous possédez est en danger Quel avenir pour vos économies entre maintenant et fin d'année 2023 C'est vrai qu'il y a des difficultés et qu'elles vont de plus en plus grandir. Il y aura de plus en plus de difficultés et qu'il faudra trouver des solutions rapidement. Mais je vois une remise en question plutôt raisonnable, une réorganisation raisonnable. C'est-à-dire que les dirigeants vont ouvrir des opportunités en silence. Ils vont essayer de trouver des arrangements pour protéger la population. Et trouver des solutions, mais avec d'autres pays, en dehors de la France, à l'international. Est-ce que les salaires vont augmenter En 2023, je vois les salaires augmenter pour plus de sérénité. Toujours pareil, c'est pour retrouver un équilibre. Ce qui permettra d'être tranquille, de trouver un petit peu plus de stabilité, de sérénité et de monter, et de montrer, monter votre pouvoir d'achat. Et est-ce que le coût de la vie en France va continuer d'augmenter comme ça entre maintenant et fin d'année 2023, je fais exprès de mettre des dates, hein, sinon on peut dire un truc dans 20 ans. On me dit qu'au début, oui, mais par la suite, les dirigeants vont tout faire pour trouver une stabilité et stabiliser le coût de la vie en 2023. Donc, quel avenir pour l'immobilier Pour ceux qui sont dans l'immobilier, est-ce que les prix vont continuer de monter ou est-ce qu'au contraire, ils vont chuter bientôt Concernant les prix des locations, c'est une raison pour laquelle il faudra absolument et rapidement régulariser, parce que je vois effectivement de plus en plus de difficultés pour les gens à payer leur loyer. Est-ce que le prix de vente de l'immobilier va augmenter entre maintenant et dans les deux ans à venir Ça continue d'augmenter, et beaucoup de gens vont être en colère et ne s'en sortiront plus. Mais une femme voudra équilibrer, c'est toujours une femme, hein, vous avez vu, et geler les prix. Donc elle va geler les prix. Et la bourse dans tout ça, d'abord une période durant laquelle ça s'écroule, effectivement. Mais après, alors il y aura un mensonge, il y aura un arrangement, un changement important permettant de trouver un équilibre. Il y a un homme très riche qui sera super angoissé, qui est en rapport avec la, la bourse, et qui fera des efforts pour stabiliser la bourse et retrouver un équilibre. Donc clairement, entre maintenant et dans les deux ans, on est sur... Un crash boursier qui va être contenu en fait, grâce à des personnes qui vont faire en sorte que ça stabilise. En conclusion, la fin de l'euro, ce n'est pas pour si tôt. L'inflation sera contrôlée en 2023. Les salaires vont augmenter un petit peu en 2023. Et le gouvernement cherchera une solution en dehors de la France pour éviter justement de spolier les Français et leur économie. Quant à l'Europe, elle maintiendra l'équilibre en se réorganisant plutôt qu'en arrêtant d'exister. Un immobilier qui va monter et une remise en question d'ici à la fin 2023 pour retrouver une stabilité concernant les prix. Et une bourse qui va chuter, mais vers la même période que l'immobilier, je vois des gens qui vont trouver une solution pour trouver une stabilité et retrouver un équilibre. On me parle d'une stabilisation contrôlée entre le printemps et l'été 2024. C'est à peu près les mêmes périodes où on me parle d'un pays qui rentre et un pays qui sort de l'Europe. Donc c'est vraiment tout à peu près la même période. Tout ça pour faire une réorganisation et retrouver un équilibre. C'est vrai que jusque-là, en bon 2023, ça va déjà un petit peu mieux, mais jusque-là, euh, je sens beaucoup de tension et un peuple en colère. Une économie très, très tendue.